Je suis navré par ce titre, certes très aguicheur, mais aujourd'hui on va parler d'une réalité bien connue. Alors vous le savez peut-être, euh, moi maintenant ça fait quasiment 7 ans que je fais des vidéos sur cette chaîne YouTube, euh, sur le droit constitutionnel, euh, et euh, sur les institutions de manière générale, sur les sciences politiques. Il se trouve que euh, depuis 2013, j'ai aussi arrêté le droit euh, en tant qu'étude. Qu moi je, je ne fais plus d'études de droit depuis 2013, euh, à la place, j'ai fait des études de biologie et de géologie, et aujourd'hui, je suis professeur de SVT dans un collège. Euh, donc, en gros, euh, je, je peux enseigner à des élèves entre 11 et euh, à peu près 17. Voilà, en gros, euh, ce, qui, ce qui se passe. Donc, moi, je suis aussi euh, professeur d'SVT, au-delà d'être euh, euh, intéressé par le droit constitutionnel et les institutions. Et il se trouve que depuis quelques années maintenant, euh, j'utilise le terme escrologie, une contraction de escroc, et écologie, euh, pour parler de certaines idéologies qui, je trouve, euh, utilisent les, euh, toutes les, les contestations actuelles et surtout euh, tout, toutes les inquiétudes actuelles concernant euh, le climat, l'environnement, l'énergie, pour euh, soit faire aller dans leur sens, euh, soit pour faire aller dans l'autre sens, euh, soit simplement pour faire vendre des bouquins. Euh, donc évidemment, c'est une, une appellation hein, un petit peu personnelle et euh, aujourd'hui on va voir un peu sur quoi tout ça se fonde, et euh, quand est-ce que j'ai commencé à utiliser le terme escrologie euh, Bien sûr, euh, ça, ça ne concerne pas les personnes, ça concerne bien les idéologies, hein, je ne veux pas qu'on qu qu se méprenne là-dessus, je ne suis pas méchant envers les personnes, je tiens juste à, à pointer du doigt les défauts d'une idéologie. Et aujourd'hui, euh, on va parler justement bah, d'idéologie, de comment elle s'est mise en place, de sur quel biais euh, se base euh, une idéologie, et pour ça, on va parler de ce qui est pour moi un cas d'école, on va parler de Pierre Rabhi. Alors pour vraiment commencer cette vidéo, encore une fois, petit disclaimer, hein, euh, mon but ici, c'est pas d'insulter euh, les gens d'escroc, de, d'accord Je veux pas insulter Pierre Rabhi d'escroc, c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est de montrer en quoi, pour moi, son idéologie est tout à fait déconnectée de la réalité et pourquoi même, des fois, c'est assez anti-scientifique. On va voir ça euh, maintenant. Alors, comment j'ai connu Pierre Rabhi Donc, je vous l'ai dit, en 2013, je quitte le droit. Je quitte le droit principalement parce que, justement, euh, moi, ce qui m'intéressait dans les cours de droit, c'était surtout ce qui était constitutionnel, institutions, les sciences politiques, tout ça. Et en fait, euh, tout ce qui était en, en deuxième année de licence, c'est-à-dire en deuxième année d'études supérieures en droit, euh, m'intéressait beaucoup moins. Et donc je me suis dit que je pouvais pas vraiment faire mon métier de ce droit-là, que je préférais le droit constitutionnel et que c'était réservé à d'autres que moi. Et donc j'ai changé de. de... j'ai changé pour aller vers la biologie et la géologie, tout en m'intéressant toujours au droit constitutionnel. Et donc, moi, ce que je cherchais à l'époque, c'était un petit peu des alternatives, des, des, de nouvelles idées sur euh, comment devait fonctionner le pouvoir. Euh, à l'époque, j'écris certes euh, Demos, qui va être une critique du, du pouvoir actuel, mais j'essaye de chercher des nouvelles propositions pour essayer de, euh, justement, euh, voir comment rétablir de la démocratie dans une république française. Alors, soit en modifiant la république, la 5ème République, soit en en faisant une sixième. enfin bref, tout ça. Et puis, à l'époque, évidemment, euh, biologie-géologie, ça veut dire aussi que euh, je suis préoccupé par le changement climatique, et je suis préoccupé aussi par les questions environnementales, les questions énergétiques, et c'est comme ça que je tombe sur Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, pour ceux qui ne connaissent pas, bah c'est un, un vieux monsieur, voilà. Euh, c'est un vieux monsieur euh, qui se présente souvent comme un, un, un bio-agriculteur, euh, euh, qui est présenté comme, euh, comme un sage, parfois. Euh, c'est vraiment cette image du vieux sage, qu'on qu peut voir dans certains films, par exemple, et eh bien Pierre Rabhi, voilà, il, il cultive un peu cette image de, de, de vieux sage. Euh, il est invité sur pas mal de plateaux télé et il porte un, un, ce qui semble être un espèce de contre-discours. Et donc moi, ça, ça m'intéresse. Donc je m'intéresse un peu à Pierre Rabhi. Et donc Pierre Rabhi, euh, moi ce que je connais de lui à l'époque, c'est sa fameuse anecdote du colibri. En gros, il y a un incendie en forêt, un gros gros incendie, euh, et puis il y a les animaux de la forêt qui regardent l'incendie en, en faisant rien, en se disant que c'est un peu la fatalité, qu'ils peuvent rien y faire. Et puis il y a un petit colibri euh, qui, qui arrive, euh, et qui prend de, un petit peu d'eau dans son bec, hein, un colibri c'est un tout petit oiseau, donc forcément c'est très très peu d'eau, et qui va arroser le feu, et qui fait plein plein d'aller-retours très très vite, c'est un animal aussi qui est très rapide, euh, pour justement euh, amener de l'eau sur le feu. Et les autres animaux de la forêt lui demandent, mais... Euh, qu « Qu'est-ce qu que tu fais Enfin, tu ne veux pas réussir à, à éteindre le feu comme ça. » Et le colibri répond « Je fais ma part. » Et donc ça, c'est un petit peu la base de euh, comment j'ai connu Pierre Rabhi. Bon, moi, je vous avoue que la poésie, les, anal les analogies, euh, les grands discours sur la vie, ça n'a pas tendance à me galvaniser. Hein. Je suis plutôt pragmatique, et en fait, il me faut un peu plus qu'une analogie pour euh, tomber là-dedans. Et, euh, et ça a plutôt tendance à éveiller ma méfiance, c'est-à-dire que quand quelqu'un euh, me parle de, de, de choses très très euh, poétiques, euh, très très euh, très très emballées sur la vie en général, des choses comme ça, ça a tendance à un petit peu attiser ma méfiance. Et puis, euh, donc je me, je me renseigne beaucoup plus sur le personnage. Euh, donc je vois des reportages, comme je vous l'ai dit, il est présenté comme un sage, comme une espèce d'agriculteur, euh, il fait plein de choses, et puis quand même, ça commence à tourner en rond. C'est-à-dire que je commence à cerner le personnage. Et le personnage, euh, en gros, il y a deux gros concepts euh, qui vont euh, définir ce qu'il fait. Euh, ça va être d'un côté la sobriété heureuse. On s'en va pas trop s'y intéresser, même s'il y aura des choses à dire. Et puis, il y a euh, un autre élément euh, qui s'appelle le retour à la Terre. Et ça, par contre, on va s'y intéresser. Le retour à la Terre. Pour moi, c'est la base de tout ce que j'appelle aujourd'hui escrologie. Pour moi, ce truc-là, c'est la base de tout le système des gens qui se servent de l'écologie pour faire autre chose. En fait, la base du retour à la Terre, c'est de dire que la nature, c'est bien. Et ça, en rhétorique, ou tout simplement en logique de manière générale, on appelle ça l'appel à la nature. Si la nature le fait, c'est que c'est bien, donc il faut faire pareil. Il se trouve que moi, euh, je me méfie beaucoup de l'argument de l'appel à la nature. Surtout en 2013. Pourquoi bah Parce qu'en 2013, on a eu notre dose de la décennie pour l'appel à la nature. On a eu la loi autorisant le mariage pour les couples du même sexe. Et bah, cette loi, elle a soulevé toute une, toute une levée de personnes, euh, tout ce qui est manif pour tous, droite catholique et tout ça, qui disaient que bah, c'était pas naturel, donc c'était pas bien, fallait pas. On a eu notre dose de la décennie de l'appel à la nature en 2013. Donc moi, quand je vois ça chez quelqu'un euh, qui euh, semblait plutôt sympathique, je me méfie quand même beaucoup. Bon, moi je veux pas attaquer les personnes, je veux surtout attaquer l'idéologie. Et là, en l'occurrence, l'idée qu'il y a derrière, euh, cet appel à la nature, c'est ce qu'on appelle une rhétorique fallacieuse, parce que ça se base sur un principe faux. En gros, il y a un syllogisme derrière, euh, c'est euh, telle chose est euh, dans la nature, « Or, la nature, c'est bien. Donc, telle chose est bien. » Donc moi, je vais revenir sur la, la, la deuxième petite partie, c'est le « or, la nature, c'est bien. » La nature, c'est pas bien. La nature, c'est pas mal non plus. La nature, c'est. Voilà. Et encore, euh, on pourrait débattre euh, très très longuement sur le terme « nature », sur euh, qu'est-ce qui est dans la nature et qu'est-ce qui ne l'est pas, euh, à partir de quoi on est dans le naturel, à partir de quoi on est dans l'artificiel... Bref, il y a un débat déjà sur le terme, mais moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Et, euh, en l'occurrence, bah, la nature, c'est bien, ça marche pas comme argument. Donc, on peut, ne peut pas baser toute une idéologie là-dessus, selon moi. Et justement, en fait, Pierre Rabhi, l'avantage, c'est qu'il est là depuis très longtemps. Donc, on est capable de voir, euh, parce qu'il est vieux, hein, tout simplement, c'est un petit vieux, ce, cet homme-là. Donc, on peut voir où ça peut mener cette idéologie. Et il n'y a pas tellement de surprises. Moi, littéralement, deux jours après le premier contact avec Pierre, Pierre Rabhi euh, en vidéo, hein, euh, j'ai trouvé des propos hyper louches bah, sur l'homosexualité, justement. Euh, dans Wikipédia, il est écrit euh, « Dans le livre Pierre Rabhi, Semeur d'espoir, paru en 2013 chez Actes Sud, celui-ci affirme qu'il considère comme « dangereuse pour l'avenir de l'humanité la validation de la famille homosexuelle » alors que, par définition, cette relation est inféconde. Donc ça, c'est Wikipédia qui le dit. Au-delà de la critique de l'idéologie, ce que je veux montrer, c'est aussi qu'il y a un problème pratique. C'est-à-dire que, certes, critiquer les propos de Pierre Rabi pour invalider son idéologie, ça marche pas tellement. Ça marche pas tellement parce que, si ça se trouve, l'idéologie qu'il a, vu qu'elle a des applications pratiques, peut-être que la pratique en elle-même est bonne. Et peut-être que, justement, l'agriculture paysanne que défend Pierre Rabhi euh, avec cet appel à la nature, peut-être qu'elle est bien, peut-être que euh, empiriquement ça marche, peut-être que l'argumentation n'est pas valable, mais peut-être que la pratique marche. Mais en fait, là encore, ça coince. En 2012, on a l'AFIS, l'AFIS c'est l'Association Française pour l'Information Scientifique, qui va visiter le Mat de Beaulieu. Alors le Mat de Beaulieu, c'est une ferme euh, qui est euh, dans un mouvement qui est proche de pierre Abi, qui applique l'agriculture de pierre Abi depuis 1999. Euh, Donc on, est, euh, on a voilà, 13 ans d'application de cette chose-là. Et euh, les gens qui sont scientifiques ou observateurs euh, qui viennent en 2012, euh, ils vont qualifier la pratique de l'agriculture paysanne euh, de Pierre Rabhi. Euh, de cette manière-là, je, je vous cite, « Ce sont manifestement l'amateurisme et l'idéologie qui prévalent en ces lieux, avec une petite touche de croyance ésotérique, pour finir de décrédibiliser l'entreprise. » Malgré ce que vous pouvez penser à ce stade, je ne veux pas qu'on se focalise sur Pierre Rabhi. Le message, c'est pas celui-là. C'est pas euh, oulala, euh, Pierre Rabhi, euh, c'est horrible. Non, pas du tout. Le but, c'est de montrer que l'idéologie, en elle-même, pour moi, elle ne fonctionne pas. Et si cette idéologie ne fonctionne pas, je pense que c'est parce que l'argument, à la base, ne fonctionne pas non plus. Cet argument, c'est, je vous l'ai dit, l'appel à la nature. Pour moi, baser toute une idéologie sur l'appel à la nature, ça ne marche pas. Et je pense qu'il faut vraiment être hyper attentif les questions d'énergie, euh, les questions de climat, les questions de raréfaction des ressources. Tout ça, c'est des questions hyper importantes et ça génère des émotions. Mais du coup, on en perd notre sang-froid et on commence à s'emballer pour des choses qui vraiment valent pas le coup, pour des idéologies qui vraiment valent peut-être pas ce qu'elles disent valoir. Et ça, pour moi, c'est l'escrologie, c'est le fait de prendre de... une inquiétude des émotions qui sont liées à des questions environnementales, à des questions de ressources, à des questions d'énergie, pour ensuite aller ramener vers une autre idéologie qui n'est pas du tout, tout euh, celle-là. Attention aux fausses solutions. Attention à l'escrologie, certes, attention à l'appel à la nature en général. Euh, faites bien attention à ce que vous vous mettez dans le crâne euh, et attention aux arguments que vous utilisez pour justement vous mettre ces choses dans le crâne. L'appel à la nature c'était le sujet d'aujourd'hui en fait, c'était pas vraiment Pierre Rabhi, c'était l'appel à la nature, l'appel à la nature ça ne marche pas, voilà, ça ne marche pas, et je pense que Pierre Rabhi c'était justement euh, un cas euh, exemplaire pour montrer cette chose là, et euh, évidemment euh, ne prenez pas ça pour une insulte, le but c'est pas d'insulter, le but c'est d'essayer de montrer pourquoi selon moi ça ne marche pas. Je ferai d'autres vidéos par la suite sur les sciences. Alors je sais que c'est pas du tout euh, normalement euh, ce pour quoi vous êtes abonné, mais je pense que c'est très très intéressant euh, de euh, savoir euh, bah, justement ce qu'est la science, quel est état de la science aujourd'hui. Et puis euh, moi je vais surtout me concentrer dans le futur sur des liens justement entre euh, bah, le monde que je traite déjà en vidéo, euh, qui est le monde du droit, et puis le monde de la science que j'aimerais bien un petit peu faire intervenir, puisque euh, j'en fais quand même depuis maintenant quelques années. Donc, euh, d'aller voir les sujets qui sont un peu à la croisée des chemins, et j'ai déjà prévu pas mal de choses sur ce sujet-là. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. Euh, je vous demande, bah, s'il vous plaît, de bien vouloir mettre des pouces, si c'est le cas, de mettre des commentaires si vous avez des questions ou bah, d'autres commentaires, euh, de sonner les cloches de YouTube, de vous abonner à la chaîne. En attendant la suite, portez-vous bien, et au revoir.